Euh, donc aujourd'hui je vous parlais de, de, de métadonnées et notamment du réveil de la métadonnée parce que pour ceux qui la pratiquent, je ne sais pas si on a qui font des métadonnées, mais jusqu'à présent ce n'était pas forcément facile, on va le voir au en fil fait de, de, de ma présentation. Mais euh, et là en fait tout récemment avec des collègues de l'IRD, enfin, des collègues de l'IRD ont mis en place euh, un outil vraiment intéressant pour, euh, pour générer de la métadonnée et pas que. Et euh, je trouvais que c'était vachement intéressant de vous le présenter. Donc, en sachant que j'ai quand même présenté, j'ai fait une présentation euh, pas sur un sumocible écran, mais euh, il n'y a pas longtemps à l'IST. Parce que c'est quelque chose qui vous intéresse et vous verrez pourquoi. Donc euh, je fais un euh, en contexte, fait, enfin, il y en a certains parmi vous euh, qui ont, ont peut-être déjà vu euh, cette diapo là. Euh, euh, J'aime bien remettre en fait dans le contexte. Hein, euh, on est d'accord que tout ça, c'est euh, dans le cadre de la science reproductive. Hein, donc euh, je vous parlais des métadonnées, mais pourquoi vous savez tous qu'il y a un plan national pour la science ouverte. En gros, il y a quelques années, on se demandait toujours bon, ouais, les méthodes données, oui, ça vaut le coup. Est-ce qu'on partage nos données Oui, non. Maintenant, la question, a priori, c'est quoi mon point de vue Elle ne se pose plus, vu que la minera, avant même le plan national, a décidé de ouvrir ces données de la recherche. Donc je pense qu'effectivement, on n'a pas trop de questions à se poser. Pour aller vers le partage des données. Euh, après, pareil, je ne sais pas si vous connaissez, mais Google aussi s'est mis à, à faire du partage de données, enfin, il ne fait pas du partage de données de recherche, mais il met en place des outils pour chercher des jeux de données, de la recherche entre autres. Mais euh, on est vraiment à un point où, euh, en gros, les outils sont là pour, euh, pour faire du partage. Bon, après, un peu de data, vous connaissez, Inspire, j'en parle plus, j'en ai tellement parlé, mais. Euh, tout ça, ça c'est nouveau, mais euh, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on euh, parle du partage de données, notamment environnementales hein. Voilà, ça je sais pas si vous connaissez, c'est euh, les five stars Open Data, euh, c'est une histoire de dire, bon c'est bien de partager ces données, mais quand c'est du propriétaire, hein, c'est bah, bien, bon, on a fait l'effort, mais c'est pas génial parce que les gens ne l'utilisent pas. Et plus on monte dans l'interopérabilité dans de la donnée qu'on partage, mieux c'est. Bon voilà, je ne suis pas là-dessus. Voilà, donc ça c'est le contexte très général. Je vais vous faire un rappel hyper important euh, pour ceux qui ont oublié Donc euh, données sans métadonnées, alors j'ai rajouté une petite euh, diapo là, juste, euh, ah non, il manque un truc bon, pas grave. Euh, Ce que je voulais dire c'est que, ben bah, voilà, une méthode sans métadonnées, c'est une métadonnées qui parle à la poubelle C'est vraiment bon, bon, on grossit bon. le trait, mais, euh, donc non, non, il y avait une diapo. alors peut-être qu'elle va arriver, je ne sais pas Sans métadonnées, non, bon, bah, peu importe, ça va être la version. Euh, après avoir discuté avec des, avec des étudiants, notamment une doctorante que je ne citerai pas, ce matin, pas plus tard. En fait, des données sans métadonnées, ce que je disais au mieux, c'est déjà au moins des mois de travail pour les personnes qui vont essayer de réutiliser des données, pour faire le tri entre des, des dizaines de tableaux de données. En gros, quand, quand on ne sait pas d'où ça vient, et eh en fait, soit on passe du temps, on galère, Alors, évidemment, c'est toujours stagiaires on les dit c'est possible, Alors, à se taper, à trier tout ça. Et sinon, ben, de toute façon, poubelle. Donc c'est quand même pas, pas rien. Donc les métadonnées, ça sert à tout à ça. Par contre, des données, voilà, des données avec des métadonnées, alors ça pareil, je pense que ça fait partie des mots-clés du moment, hein, vous les connaissez tous, être euh, des données FAIR, donc euh, findable, accessible, interopérable, reusable. Euh, je ne sais pas, ça sert à avoir quelque chose que je vous détaille ça, ou hein, tout le monde connaît, a priori. Mm -hmm. bon, C'est le truc à la mode pour dire que voilà. Euh, mm -hmm. Des données, donc toujours pareil, le cas de Open Science et compagnie. Euh, euh, c'est bon de faire des données faire c'est-à-dire qu'ils soient... C'est pas, pas le simple, ça revient le, le petit schéma là, les five stars open data Il Il suffit pas de dire, tiens moi j'ai une donnée, alors un tableau Excel, pss, allez hop, je le mets sur internet et c'est bien, je fais du partage de données. Non, non il faut faire en sorte qu'on euh, puisse les découvrir, que les gens sachent qu'elles sont à un endroit, qu'elles puissent comprendre euh, ben, qu'est-ce qu'il y a dans ces données, qu'on les peut réutiliser, et que la donnée elle-même elle soit, elle soit interrogeable c'est-à-dire que si c'est un format hyper particulier, ben ça sert à rien. Les gens, s'ils n'ont pas le logiciel qui va avec, ça ne marchera pas. Et s'ils n'ont pas justement les billes, on va dire, pour réutiliser ces données, donc les métadonnées, ben c'est pareil, ça ne sert pas à chose. Voilà, donc ça, c'est le postulat de base euh, dont il faut partir. Alors, j'ai juste rajouté ferme. Alors c'était pour faire une blague, parce que je pensais qu'il allait avoir le loi en mais... c'était <rire> pour dire aussi, <rire> <rire> il y avait la blague, hein. il y avait aussi le fait que... On maîtrise Z, ça, je ne pas, je pense, hein, mais... C'est vrai qu'il me fallait un M. Bref. Donc, donc pour dire que ces données-là, il faut, il faut aussi être sûr de ce qu'on met dedans. On ne met pas toutes les données, on, on pioche pas dans les ordis, on met tout sur Internet. Il faut savoir d'où ça vient, comment on a fait, est-ce que ces données qui ont été collectées de façon propre, bref, être un peu sûr de ce qu'on met euh, ce On les Manage, bon, met Manageable manager de données. Manager de données, maîtrise Z, c'est plus. Mais surtout, c'est ferme. Ferme, c est c est ferme, ferme, bon ferme euh, du coup, alors, je ne sais pas si vous faites déjà de métadonnées, mais en tout cas, euh, parmi les outils existants pour en faire, alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que, bon, vous savez, dans donc plutôt données, euh, on va dire, euh, euh, d'écologie, euh, biodiversité, environnementale, donc il euh, y a peut-être parmi vous qui font pas que ça, qui font peut-être aussi, euh, je ne sais pas quoi, de la génomique. Ou... Donc, je vais vous parler de ce que je connais, évidemment, de notre thématique, mais euh, des outils pour faire des métadonnées, il y en existe d'autres que je ne connais pas. <coughs> Il y a quand même, donc en tout cas, le plus connu, parce que la norme qui est la plus connue aussi, parce qu'elle est issue euh, principalement donc de la directive INSPIRE, qui est la plus vieille, c'est la norme de 1915, je ne sais pas si tout le monde la connaît, c'est la norme pour l'information spatiale, pour tout ce qui est données géographiques C'est la première, enfin, plus ou moins la première à, avoir été à être sortie avec des outils associés, et qui a fait que ben, les gens se sont pris appropriés celle-là, et on fait en sorte de, ben, tiens, on fait des métadonnées, tac, on va la faire ISO l'ISO donc des fois on tord un peu la, la norme pour décrire ben, un rapport de stage j'en sais rien. Donc c'est vraiment adapté pour l'information sociale mais on a tendance à... à la... Enfin c'est quand même la norme qui ressort le plus. Tout ça pour dire que depuis que ISO 915 est sorti, il y a un outil donc qui a été développé par la FAO et qui suit strictement les recommandations de l'OGC, donc Open Geospatial Consortium, il y avait l'outil petit tout à l'heure. Hein qui permettent de faire des méthodes en données compatibles ISO 915. Et donc ce GeoNetwork qui existe depuis maintenant, est quoi, 2003 même peut-être, hein, donc ça fait vraiment le bail, ça fait 15 ans, au départ c'était euh, horrible en fait, euh, l'ergonomie c'était pourri, enfin, ceux qui connaissent c'était très compliqué. Euh, alors, avant de des les pinceaux, GeoNetwork, je vous dis juste, GLIF, donc pareil, alors ça c'est encore plus encore plus thématique on va dire, donc dit c'est le portail mondial sur la biodiversité, donc, il y a en soi, mais pas un outil, mais ils mettent un outil qui s'appelle l'IPT, Interactive Publishing Toolkit, qui permet de faire de l'EML, donc Ecological Metadata Language. Donc, en gros, ces deux exemples. c'est les pré Nous, en tout cas, au labo, on nous dit, tiens, on veut faire des métadonnées. Soit on utilise Word, soit on utilise l'IPT du GPIF, <coughs> en fonction de la norme qu'on veut utiliser. Bon, bref, le, le, le débat d'aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des normes, hein, mais euh, voilà, donc je pense que c'est le cas dans d'autres thématiques. Mais, en gros, voilà, les outils de Dispo, c'est ça. Euh, donc, l'avantage, c'est qu'ils implémentent strictement les normes. Ils sont confondants au standard logiciel et heureusement ils sont plein de C'est-à-dire qu'on peut quand même bitouiller un peu dedans, même si quand même. Donc la suite c'est que. Il y a quand même des limites à tout ça. C'est-à-dire que donc, le fameux jeu de network, moi ça fait plein de 12 ans que je travaille dessus. Et donc les premières versions, 1 et quelques que je ne sais pas quoi. Euh, il faut l'installer. Déjà, c'est pas facile. Il faut la maintenir. Donc c'est-à-dire qu'il faut, faire. je ne sais pas si les informaticiens, mais il faut faire du ton 4, du de machin, moi j'y connais connaissais rien. C'est vraiment, vraiment chiant, c'est-à-dire jour, ça ne marche plus, on ne sait pas pourquoi. En fait, on aperçu que mettre sur un même temps 4 cadre je et GeoNetwork, ben, ça ne marchait pas. Donc ça, avant de le savoir, il faut du temps. Bref, en gros, il faut des moyens informatiques. Tout ça, c'est souvent Java, JavaScript, machin, donc en gros, s'il n'y a pas un vrai informaticien chez vous, mais, en gros, si c'est si le géomaticien ou le gestionnaire qui stop, ça, ben, ce n'est pas, pas, pas optimal, on va dire. Des énormes efforts ont été faits sur l'ergonomie au départ, euh, la, la norme ISO 5.1 c'est les 600 champs. Donc, euh, au début, ça déployait des 600 champs, il fallait les scroller pendant des heures. Hein. Euh, C'était vraiment pas super, ça s'est vraiment amélioré, mais quand même, c'est un outil, donc, encore une fois, qu'il faut installer, qu'il faut quand même prendre en main. Alors, formation entre guillemets, là, dire, euh, il y avait, je ne sais pas s'il si y avait des formations network, mais, euh, mais vraiment, n'importe qui ne va pas se lancer dans le génétoire comme ça, « Pouf, allez, tiens, je vais faire un métadonnaire, c'est super. » Parce que, bon déjà, il faut pouvoir l'avoir, et après, il faut quand même euh, le manipuler. Et sur ce paramètre, il y a des petits trucs... Euh, voilà. Et alors, évidemment, ça, c'est vrai tout le temps. Mais euh, pour faire du 1915, il faut quand même connaître qu un petit peu les normes. Ça, c'est... Dans tous les cas, il faudra quand même un peu se familiariser avec euh, euh, quels sont les champs qu'on va utiliser pour décrire nos données. Mais en gros, le constat, c'est ça. Euh, on fait la méthode de Bon, les outils, très bien. Il y aura un, ils étaient pourris, mais là, ils sont mieux. Mais malgré tout, c'est toujours un truc qu'il faut avoir les moyens d'administrer et dans lequel il faut se lancer. Et donc, il y a, et bien, c'est pas ça que je voulais dire, mais... Et donc au final, ben, en fait, on s'aperçoit, on en a des données, enfin on en a un, mais dedans on a 20 métadonnées. Et il y a, y, a, y a pas mal qui ont des catalogues de métadonnées, alors soit on a X fois la copie de la base de, la base de données IGN, euh, euh, chaque année, Donc effectivement ça gonfle les ça gonfle le nombre de métadonnées, mais au final on n'en a pas beaucoup. Et le constat c'était vraiment ça, les métadonnées, on, on, on est convaincu qu'il faut les faire, parce qu'on sait que ça sert, et que la science reproductive ça passera par ça, en partie, on nous incite de plus en plus à en faire, mais au final, il y en a toujours pas. Donc euh, pourquoi Et en fait, souvent on se dit que quand même, c'est vrai pour les faire, c'est quand même pas si Donc j'ai des collègues à, à l'IRD, et euh, notre autre euh, collègue en fait, qui vit indépendant, il est développeur, mais qui a fait l'Ensat euh, il y a quelques années, qui se sont dit, alors pour, pour le besoin de nos projets, en disant, bah, pareil, il ne faut pas mettre la donnée, donc euh, on va commencer, parce qu'on va faire les, les choses bien, on va faire les métadonnées, mais euh, installer un network, euh, on sait qu'on va galérer. Les, euh, bon, les gens, en fait, tout le monde n'a pas, euh, pas forcément les moyens informatiques ou les compétences pour le faire. Donc ils sont repartis sur du hyper simple. Donc c'est pour ça que j'ai mis un outil pragmatique. Donc déjà, il est codé en R. Donc pour les, les gens de la science, on va dire, c'est quand même assez pratique, parce qu'il y a quand même beaucoup de collègues part, qui, enfin, qui faisant du R. Donc c'est quand même un outil de programmation qui est plus accessible que du Java, on va dire. Et surtout, l'interface, on va dire, finale, cest là, où on va vraiment faire des choses, c'est juste un tableau, donc Google Sheet. j'ai préparé une diapo pour ceux qui vont poser la question, pourquoi Google, et c'est pas bien, voilà. bref, le fait est que c'est sur Google Sheet, mais ça peut être aussi sur un chose. et alors, surtout ça, c'est l'implémentation de base, on va dire, il y a aussi la possibilité de travailler directement sur des bases données pour ce canon, de faire une table réservée dans la donnée. mais on, on va, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement facile, à hein, vous allez voir, donc, ça sert à faire des métadonnées avant tout, mais pas que. Parce que vous allez voir, c'est le... euh, ça fait plus que ça. Et là, j'ai juste rajouté. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, hein. c'est Adé en fait. C'est euh, le gourou du R qui fait le de euh, Et en fait, avec, donc avec ces deux collègues, on a... donc, je me suis rajouté au groupe et on a, on a déposé un projet au R Consortium pour, euh, pour, pour aller un peu plus faire, faire des use cases. Euh, parce qu'eux, ils travaillent sur la mer, on va dire. Moi, j'ai de faire tout, les, tous les tests côté euh, nos données euh, forestières, environnementales. Et donc, on a besoin de projet pour, ben, pour améliorer les API et tout ça. Et pas plus tard que ce matin, ils nous ont validé le projet. Euh, donc, du coup, on a un gros filament qui nous tomber là. On peut dire que je faire un peu de malin. Voilà. Donc, en gros, ce RMetadata, donc il a un nom chelou, euh, mais c'est RMetadata. C'est pas moi qui l'ai choisi. En fait, c'est un véritable entrepôt de données. C'est pas juste un outil pour faire la métadonnée. Donc, là, on ne va pas rentrer dans les détails. En gros, le principe, c'est. Anybody, c'est vraiment n'importe qui, peut aller sur donc, le Google Drive, vous connaissez, donc euh, faire du. donc soit du spreadsheet, donc faire du, carrément du CZ, enfin un tableau. Mais je, je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. On remplit les champs des métadonnées de base dans un tableau. Alors, l'avantage du Google Sheet, c'est que tout le monde, alors, moyennant ceux qui n'ont pas de compte et tout le monde, tout le monde dans un labo, ou même au-delà, peut aller sur ce Google partagé et remplir ces données, enfin ces métadonnées. Donc ça déjà le premier point intéressant c'est qu'on peut le partager sans galérer, a priori. On peut aussi soit soit, avec, et, et où on va dire, et où une base de données, et c'est là que le R rentre en. Alors évidemment, ça des, Ils ont détaillé en fait C'est pas moi qui ai fait, euh, ça c'est Julien. Il euh, y, y, y a plein de paquets de R à chaque fois, à chaque étape pour passer de l'un à l'autre, mais donc ça on oublie, je pense qu'on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc il y a un petit truc R à chaque fois, disons que le plus intéressant c'est qu'une fois qu'on a fait ce truc que sur le tableur, hop, R, donc là c'est les API d'Emmanuel de, de, de Bondel, qu'il a développé et déposé sur l'air cran, qui vont, à partir de ce qu'on a écrit dans le tableau, générer une feuille, une fiche de métadonnées euh, pareil rigoureusement compatible avec la norme ISO 1915. Mais pas que. Euh, potentiellement on peut générer donc 1939 parce que c'est je, je, je sais pas si vous connaissez ça c'est l'implémentation XML 1915, peu importe on peut faire du dublin core on peut faire de l'ML et alors ça c'est ce qui a vachement intéressé euh, les gens d'IST c'est qu'on peut aussi pousser tout ça dans notre data donc moyennant simplement le remplissage de notre tableau on va générer une fiche de métadonnées 1915 qui va être poussée automatiquement dans le jeu nettoir donc il suffit de dire moi j'ai un jeu dans mon labo ou alors j'utilise celui du CATI, celui du département, on met juste notre, notre identifiant pour qu'on connecter au chénéport. Il va générer la fiche, il va la pousser dedans. Le GBIF, donc c'est un test, on veut faire la même chose, c'est-à-dire qu'on veut le pousser dans le GBIF. Il est capable, alors ça, moyennant, d'avoir les données spatialisées dans une base de données, il suffit de dire, on va le voir, évidemment, dans une colonne, on dit moi mon jeu de données, je peux l'avoir en faisant euh, select from, euh, en gros on donne la requête qui permet de, de générer le jeu de données. En okay. supposant que les données sont dans la base données. Moyennant la précision de cette requête, lui, le, le R, il va générer le jeu de données lui-même et le pousser dans le jeu au serveur. Donc il va publier un, un, un flux de WMS, WFS, tout ce qu'on veut, en fait, pour le rendre accessible. Donc en, en fait, à la fin, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir une fiche de métadonnées avec le lien direct vers la donnée. Et alors là, c'est pas marqué, mais on fait ce qu'on a testé, notamment avec nous, c'est la publication de tout ça dans Dataverse. Et donc chez Fatest avec le Data Lacra. Donc le jeu données, il est aussi poussé dans la Data Et après, donc, ce qu'on essaie de travailler maintenant, c'est peut-être de, de générer des projets QGIS pour qu'en plus les gens puissent avoir juste à la fin un projet QGIS. On clique dessus, pouf, il y a tout dedans. Les métadonnées, le jeu de données qui est affiché. Voilà, donc après, il y a plein plein de. On a plein d'idées pour pouvoir améliorer tout ça. Mais au départ, euh, vraiment, le, le truc c'est ça. Pour ça, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais c'est pareil, c'est en fait un autre type de données qu'on peut aussi traiter là-dedans, générer les métadonnées. Donc voilà en gros le principe. Donc, pareil, il n'y a pas de bubu. Mais me euh, traite toujours de gérer mon avis parce que quand je fais des démons ça ne marche pas. Comme je dit, on va quand même faire une démon. Et donc c'est là qu'on va faire. Tac. Alors, elle est là. Trois. Je l'ai fait qu'une fois et ça a marché. C'est hyper compliqué. Tac. Alors, du coup, c'est l'occasion de vous présenter aussi. Alors en fait, ce qui est intéressant c'est qu'avec cet outil-là, on partager. ce qu'on a essayé de faire, parce que alors, je ne sais pas si vous connaissez les VRE, Virtual Research Environment, c'est euh, environnement de recherche virtuelle. Eux, dans le cadre de leur projet dans lequel ils ont joué tout ça, ils bénéficiaient d'un VRE, c'est-à-dire plein d'outils, donc nous, qu'on utilise sur nos, sur, nos, sur nos PC, mais en version web, en version euh, en ligne. Donc, ce qu'on a fait, en fait, ce que je vais faire.. À, à, à, oui donc c'est le bon, je vais dire. Euh, à dire la c'est que j'ai installé un RStudio, là. En plus c'est pareil, pour les étudiants, si on leur dit, tiens, ce serait bien que tu fasses des métadonnées et que tu utilises le truc R, et eh bien non seulement on fait ça, mais en plus on met, on, on met à disposition euh, ben, l'outil, l'outil en ligne, sans besoin de paramètres. Parce que là, évidemment, je vous cache pas que derrière, il y a pas mal de paquets à, à installer, pour que, pour que ce soit, tout nickel. Bref, donc, juste rapidement, le petit truc qu'il à faire, en fait, la seule chose qui y a à faire côté R, si je perds pas la souris, voilà, c'est ici, tac. Donc, ça, c'est un, un, un JSON, où on dit, alors, regardez pas, parce qu'il y a le mot de passe en clair. <rire> euh, mmh. ouais. En gros, mon JSON Network, j'y accède par là, avec un user. Mon CSW, alors, voilà. ça, je n'en ai pas parlé, je vais en parler après. Dataverse, alors, heureusement, on a des comptes, hein. vous pouvez créer des comptes, vous allez voir pareil. En gros, là, on dit, moi, je vais, euh, mes, mes, en gros, tous mes outils sont là. Ouais. Euh, vous allez voir, hop, il y a un truc. Euh, voilà. Euh, pareil dans Google. Alors juste pour euh, répondre à d'éventuelles questions, mais je vous dis, j'ai préparé une seule exprès. L'avantage de Google Sheet, c'est qu'il a des API aussi, c'est-à-dire que le, le, le R, il est capable de parler directement avec Google Sheet. Alors, votre tableau, eh bien, il suffit de dire, je, voilà, il est là avec le lien de partage, tout simplement. Alors, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc en gros, l'outil que vous allez, moi c'est ce que, alors le premier test qu'on a fait ici, c'est avec, euh, avec euh, Laurent Burnell. Donc ce que vous donnez à votre collègue en gros, qui va faire des métadonnées, c'est ça. C'est le lien vers, vers le Google. Et donc vous allez voir, donc là en fait ce qu'on implémente ici, je fais ça change, pas C'est du, du, du Blancor. Ça parle à tout le monde bien-corps, c'est la norme minimaliste on va dire, pour être vraiment... Euh, nickel avec, avec, avec euh, l'OGC et tout ça, donc c'est un peu le cœur de l'ISO 915 c'est le cœur de ML en tant sur le Blinkor. Donc évidemment, ça fait partie des améliorations, c'est-à-dire que là, on part sur des métadonnées du encore Mais au moins, c'est des métadonnées qui sont compatibles, Inspire et tout le reste en fait, euh, Dataverse, DataSight, si vous voulez avoir un DOI, du Blinkor, ça suffit, c'est même plus que le Blancor. Et donc en gros, ben alors, alors, si vous avez déjà fait des métadonnées, c'est vraiment que du grand classique, hein. on donne un nom pour identifier notre notre jeu de données, un titre, un sujet. Alors là, c'est là c'est un petit peu particulier parce que évidemment ils se sont ils se sont donné des petites règles hein, de comment on va dire d'écriture. Voilà pour, pour que voilà là typiquement donc subject. Pareil, la prise en main, ça va passer par là. C'est-à-dire subject, c'est des mots clés, c'est pas là, le sujet. Mais une fois qu'on le sait, c'est bon. Donc en gros, on a des mots clés généralistes des mots-clés géographiques, si on a besoin, on peut faire tout ensemble de mots-clés, mais comme dans la norme, euh, étant du spécial, tout ça, euh, voilà, qui est le créateur, euh, la description, alors voilà, on peut aussi même, euh, on peut dire, hop, on peut dire euh, que c'est du français, fr arroba, ça veut dire, je fais ma, mon résumé en français, si on fait euh, en à, ainsi de suite, vous voyez, enfin, ça c'est des petits traits qui sont fixés, mais qui sont hyper faciles à, à intégrer, on va dire. Tac. Non, je ne crois pas, mmh. pas. Ah, pas. Voilà, moi bon, je ne vais pas tout vous décrire, mais en gros, une date. C'est vraiment du bien corps. Hein. Alors ça c'est intéressant aussi, c'est l'endroit où on peut dire, euh, j'ai une petite vignette, elle est à telle adresse. Hein. Une petite vignette pour, pour mon projet. Vous savez une étonnée, si c'est toujours sympa aussi, c'est de pouvoir mettre un petit encart. Hein. Euh, voilà. Euh, Est-ce qu'il y a des... une publication pardon, qui a été associée Donc, tout ça, vous allez voir, on va retrouver dans la fiche des données. Spatial Coverage, en fait, ça c'est l'étendue spatiale. Là, c'est du. Je vous dis une bêtise. C'est euh... un format particulier. En gros, c'est bon, pas du logis, c'est autre chose, mais bref. Vous... Il y a un petit applicatif qui, est... qui doit être là, Attendez je pas de bêtises. Voilà. Vous allez sur cette ordi là vous, faites un, vous, faites, vous, faites, vous avez l'accord du monde, vous faites votre petit accord, il vous génère le, ce qu'on voit ici, le fameux polygone, machin. C'est tout bête. Ça, c'est pareil, c'est des trucs, mais c'est tout bête. Donc, spatial correct, temporal correct, c'est pareil, start, start end, que des trucs tout bête. Hein. La généalogie et les, les droits associés à ce jeu de données. Donc, je vais faire juste un truc, parce qu'hier, je me suis aperçu que ça faisait planter. Voilà, tac. Je vais les encore. <rire> Non, après, en fait, si vous voulez, des... c'est surtout avec Dataverse, en fait. Parce que, pour Dataverse, on a testé une, alors il y a, pareil, détail, mais il y a deux API pour Dataverse, et celle qu'on a utilisée, parce qui est par défaut, soit, là, il y a des trucs qui passent. Bon, bref, du coup, mais ça, on a teste. Hein. Donc, ce que je vais vous montrer d'abord, c'est là, tac, donc, dyni, euh, ds, voilà, euh, fin, et là, c'est... Parce que pour que vous puissiez me, me croire sur parole. Ok, donc ça. Donc ça c'est notre, euh, notre jeu métorf, c'est notre portail de métadonnées d'abord. Donc c'est là, c'est celui-là que je suis renseigné. Donc vous voyez, donc, donc on est d'accord que. Alors je vais essayer de faire on va tester comme ça, mais juste vous soyez d'accord avec moi qu'il n'y a pas de métadonnées sur les carabes au je sais Et après, ce qu'on va faire aussi, hop, alors là, ça va être plus costaud parce que. Ah non, si, c'est bon. Data, pour ceux qui ne connaissent pas, préproduction.fr. Donc évidemment, les tests. Ah, mais là, forcément, je ne peux rien faire. Là, est euh, pourquoi ça mm. Est-ce qu'il n'y a pas de S. Non, non, c'est le service. C'est le service, c'est un. C'est est-ce que tu as ta manche Ah merde, je suis dégoûté là. Mm. Bon, parce que moi, je ne crois pas sur parole. Mm. Attends, on va pas un point de ferme. Mm. Non. Ah. Ok, bon, alors, du coup, c'est mes, mes identifiants. Sont sur le pré-production. Bon, bref, on va quand même voir au moins le jeu de Donc, ce que vous faites, tac, vous remplissez votre petit tableau. Tac, alors, l'avantage, vous êtes d'accord que. Enfin, nous, c'est Bubu, c'est lui qui est responsable un peu du suivi des projets sur le, sur le terrain. Euh, c'est que, que des infos auxquelles il a accès, ou au moins, il suffit d'aller voir le responsable des projets, ou euh, pour avoir ce genre d'infos-là. Et après, donc, pareil, ça, c'est pour ça que je parle. Hein. Je vais contre mes principes et je parle avec le délai. C'est pas vrai. Non, je C'est pour ça je discute beaucoup avec Elisa parce qu'en fait, terminer. idée, euh, on, voudrait, euh, on voudrait ça interfacer évidemment avec Shiny pour pas que les gens aient besoin d'aller là-dedans. Si on fait une petite interface Shiny et qu'on qu demande ces, ces quelques champs euh, de configuration, hop, oh, il n'y a plus qu'à qu'application. Du coup, ce qu'on a besoin de faire, c'est ça. Donc ça, le, le main, on va dire, euh, le code le principal, c'est celui-là. On contrôle là. Je vais faire... Un donc là, il risque de. de du coup, d'attaquer, je ne sais pas comment il va, il va réagir, mais. Et ouais, voilà. Ouais, bon. Alors, est-ce qu'on va voir déjà à côté, jeu vais en Hop. F5. F2. Une ouais, attends, je vais faire ça. Euh, donc, c'est pas ça que vous voulez voir. Euh, ouais, pas pas pas. Oui. Que... Voilà. Vous voyez oui. Capture des. Donc, ça, juste pour que vous voyez bien. plaît Projet CLA, CLA, CLA, CLA, CLA, CLA. Et là, si on là, pardon. hop, voilà, on a bien notre fiche métadonnées qui a été publiée. Voilà. Donc ça c'est les, les fameux funnels euh, qui sont là. Le résumé, vous voyez, FR, machin, qui parle du tout, pas du tout de carte d'ailleurs. Et les fameux liens, euh... voilà, le lien vers la, la métadonnée. Enfin tout ce qu'on a pu mettre de c'est vraiment que du test, hein. c'est vraiment n'importe quoi. Ça, c'est la fameuse étamuse spatiale, vous voyez, je mets juste le polygone et puis il est capable, hop, il affiche une carte et il met mon polygone dessus. Donc ça, c'est une carte qu'on a rajoutée, c'est une science. voilà, et puis après que du, vous voilà, les mots-clés, on les retrouve, euh, la langue, euh, tout ce machin, le publisher, vous voyez, une belle fiche de métadonnées, de bien remplie, et, et on n'a pas du tout touchage de nettoir. Alors, ce qui est encore plus intéressant, que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au départ, donc Emmanuel, avait, il a développé une API pour, enfin, il, il a développé un package, euh, donc, alors je ne vous l'ai pas dit, là, GeoMeta, GeoSAPI et GeoNAPI. Donc GeoMeta, c'est le cœur, c'est pour générer la métadonnée. GeoSAPI, c'est pour travailler avec l'API GeoServer, et GeoNAPI, c'est l'API GeoNetwork. Et en fait, il s'est aperçu qu'il s'était basé sur l'API GeoNetwork pour, pour, pour gérer c'est le, le protocole pour manipuler les métadonnées à distance. Et donc au départ, c'est juste pour l'info, en fait, il avait développé sur l'API GeoNetwork qui en fait, d'une fois qu'elle est mise à jour, elle a tendance à, il y a des trucs qui ne marchent plus. Donc il s'est carrément recentré sur l'API CSW pure. et là ça marche à tous les coups. Ça veut dire qu'avec cette API qui s'appelle OWSportR, pour envoyer non seulement sur GeoNetwork, mais dans n'importe quel autre entrepôt de métadonnées compatible avec la norme CSW. Donc c'est vraiment ultra générique. Et voilà, écoutez, je crois qu'on est arrivé. 35 minutes en plus, j'ai pas trop dépassé, c'est pas mal. Qu'est-ce mm. euh, que je voulais dire de plus Ah non, je ne suis plus connecté là, donc du coup, euh. Ah, c'est si sur la PSB. C'est sur la PSB, donc je fais comment On est y à ça tac. Juste pour se se se se finir, ça avec le un hein. euh, euh, Et puis, il y a l'été en bas. Ah, c'est ça. Contre. Et ta data. tac, voilà, justement, je vais finir en... qui a pas pu, alors il se rentre foutu. Ok, donc tac. Et là tu. Je sais pas ce qu'on a metté, mais là il faut quand même que je fasse le petit. Euh... C'est bon le machin prochain... Ah voilà, hop. on a vu, la poubelle, voilà. <rire> euh, la petite démon, et je finissais sur quoi en fait, Je ne me rappelle plus sur quoi je finissais. Mais... Ah oui voilà c'est ça je vais vous rappelais en fait euh, les différents services donc en gros donc, on n'est pas obligé d'avoir tout ça hein, mais c'est quand même hyper pratique quand on partage les, les outils donc un serveur RStudio un jeu network, le Dataverse Inra quand marche et Google Sheet. donc avec ces quatre trucs là qui sont assez relativement alors enfin, ça on est d'accord je vous disais c'est compliqué à administrer mais vous n'êtes pas obligé c'est à dire que si vous, vous travaillez avec des gens à l'extérieur ben, vous avez votre fiche de qui est nickel qui sort du R. Vous la poussez, euh, il suffit que les gens vous donnent à la limite des codes pour accéder à leur générateur, celui de l'institut, celui de vos partenaires, n'importe quoi, ça marche à tous les coups. Et puis voilà, merci, c'est tout, en fait. Bon, puis désolé. Alors, un, je vais quand même réessayer, on sait jamais. Euh, si je change, <rire> tiens, je suis dead. Je sais que. on est d'accord, ça dépend pas de moi. Hein. <rire> bon, pas, pas, pas. T'as ce que j'ai créé pour mon test. en fait, le jeu de données, il arrive aussi. Et alors, évidemment, si vous avez renseigné le fameux SQL qui vous permet de générer le jeu de données, lui, il met une copie du jeu de données avec les métadonnées du jeu de données. Merci. Voilà, merci beaucoup.